bonjour bienvenue dans la remise en forme c'est bientôt la fin de la semaine donc euh, on va commencer à se mettre debout donc pour commencer on écarte les jambes les pieds devant soi et on met les bras le, des côtés latéral, latéral du corps et tout doucement on vient toucher le pied gauche avec la main droite. On tourne la tête vers la main droite. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. On revient les bras latérales du corps. On va faire la même chose de l'autre côté. On touche la main droite. Le pied droit avec la main gauche, on tourne la tête vers le ciel, la main levée, on tient, 1, 2, 3, 4, 5, on revient les bras latérales du corps, on peut fermer les jambes, et tout doucement, on va descendre avec le dos droit, donc bras écartés le long du bassin, on lève les mains au ciel, et tout doucement, on vient se pencher en avant, on ne force pas, si on n'arrive pas au bout, ce n'est pas grave, et on tient, 1, 2, 3, 4, 5, et on descend. étirer le dos, étirez les jambes et on respire, 1, 2, 3, 4, 5, on revient en position de la chaise, bras légèrement pliés, on doit voir les bouts des orteils, la tête vers le bas, la colonne droite, comme si on s'asseyait sur une chaise. Les bras vers le ciel et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. On revient en position de l'arbre, main jointe au-dessus de la tête. 1, 2, 3, 4, 5, on relâche, on peut relâcher tout le corps, tout doucement on va descendre sur les genoux, on va d'abord se mettre à Jambes écartées, on tourne le pied gauche vers l'extérieur, le pied droit reste vers l'intérieur, enfin l'intérieur, plutôt l'extérieur, et on vient lever les bras au ciel et on va venir attraper le pied gauche. Et on tient 1 2 3 4 5 on lève avec les bras on fait l'autre côté on fait une torsion le bras le corps droit devant nous le pied devant, l'autre pied, légère, pied, pied légèrement rentré. Et on descend. Et on vient attraper son genou. Son pied, son pied droit. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relève doucement. On reprend la même torsion de l'autre côté et on vient poser le genou droit par terre le genou gauche légèrement reculé il faut que ça soit tendu ici on lève les mains au ciel et on fait une demi-lune on penche vers l'arrière et on suit du regard et on tient 1, 2, 3, 4, 5. On revient doucement. Et on change de côté. Pied droit, plié. Pied gauche, genou gauche en arrière. Il faut que ça tire au niveau de lavant cuisse gauche. Et on lève les mains au ciel. Joint. Et on penche en suivant du regard vers l'arrière. Et on tient. Un. Deux. Un. Et on revient doucement. On se remet de l'autre côté, même position. Sauf que là, on va amener le talon gauche sur la hanche droite. Et avec son buste, on se pose au sol. Et on tient. Un. 4, 5, on se relève avec les mains, on change de côté, genou gauche, pied gauche, sur, pied droit sur la jambe, sur la hanche gauche. Il faut que ça tire au niveau de l'entrejambe baisse son buste sur le sol et on tient 1 2 3 4 et 5 on vient à quatre pattes et on va faire le chavache on vient creuser le dos la tête vers le ciel. Et on tient. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Creusez le ventre. Rentrez le ventre. Tirez sur le dos. Tirez sur les mains. Et on tire. Un. On revient le dos droit. On va lever la main gauche et la jambe droite. Droit devant nous. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. On revient. On fait la même chose avec l'autre côté. On lève la main droite, on lève la, main, le, la jambe gauche, droit devant nous, sans creuser le ventre, rentrer le ventre, serrer les abdos, serrer les fesses, et on tire. 1, 2, 3, 4, 5. On vient en position de l'enfant, les fesses sur étalon et on étire le buste sur le sol. Et on tient. 1 2 3 4 5 On ramène le buste vers l'avant, j'ai entendu et on fait le serrange. Donc les bras en équerre. Les épaules descendues. La tête droit devant. Comme un pharaon. Et on respire. On respire. Un. Deux. Trois. Quatre. On va faire la planche, on se lève sur les mains, et on va faire de l'escalade. Donc, on va monter nos, le genou vers les abdominaux, comme si on grimpait. Et on tient. 1 2 3 4 et 5. Et on relâche. Bras devant nous. Et on fait le bateau inversé. Donc c'est lever légèrement les mains, lever légèrement les pieds. Tension dans tout le corps. On y va. Tension. 1. 4, 5, et on relâche, on relâche un peu tout le corps, on peut se mettre en position du cadavre, se remercier pour cette petite séance, se détendre un peu, donc, sur le dos, bras légèrement écartés, paume vers le ciel et je me détends, je me relaxe, je respire, je porte mon attention sur ma respiration, tout doucement. Elle se calme. Tout doucement, mon corps s'appuie dans le sol. Tout doucement, mon corps se détend. Mon corps se relâche. Et je peux me remercier d'avoir effectué cette séance. Je me remercie, je peux poser une main sur mon cœur et me dire merci, merci, merci d'avoir participé à la séance, merci de ne pas avoir forcé, merci tout simplement, merci. Petit à petit, mon corps se détend, mon corps se relâche, mon corps est de plus en plus enfoncé dans le sol et mes pensées vagues, mes pensées sont comme des vagues, elles vont, elles viennent, je ne les arrête pas, c'est pas grave. Tout doucement je me détends de plus en plus, je me relâche, ma respiration se calme et tout doucement je peux venir rouler sur le côté droit, j'en plie et je viens pousser sur mes mains pour me redresser. La séance est maintenant terminée, je vous remercie pour me suivre et à demain pour de nouvelles aventures.